Pour terminer ce, ce module sur les troubles de la fonction visuelle, on va aborder la question du parcours scolarisation de, de ces élèves. Alors ça va correspondre aux deux dernières diapositives de votre livret d'accompagnement. Donc vous le voyez, hein, comme tous les élèves en situation de handicap, dans un premier temps, on va privilégier la, euh, pardon, la scolarisation en milieu ordinaire, dans l'école, le collège ou le lycée de, de secteur. Avec ou sans aide humaine, certains élèves ne nécessitent pas non plus d'accompagnement par une aide humaine. On l'a vu aussi, mais ça reste quand même quelque chose de très exceptionnel. Certains élèves pourront bénéficier d'une aide animale, hein, l'accompagnement pour les lycéens par un chien guide et pour les plus jeunes par un chien d'accompagnement. De la même manière, l'élève va pouvoir bénéficier aussi de MPA. Matériel pédagogique adapté. Alors, généralement, dans le cas de la déficience visuelle, euh, ça va plutôt concerner euh, les téléagrandisseurs, les loupes électroniques ou alors euh, l'utilisation du bloc braille que nous avons vu, un hein, EasyTime, qui va être le plus fréquemment utilisé euh, par les élèves. Un, une autre possibilité d'accompagnement. Euh, alors, pour les élèves qui sont en milieu ordinaire, un, un accompagnement par un CESAD. Donc là aussi, la MDMPH peut notifier un accompagnement par un CESAD. Je vous rappelle que c'est une équipe pluridisciplinaire mobile qui peut donc intervenir au sein de l'établissement scolaire de l'élève. Et pour l'AESH, ça peut être une personne ressource. Donc dans le cadre de la déficience visuelle, le CESAD qui intervient s'appelle le S3AS. Les élèves aussi, généralement, qui sont accompagnés par le S3AS, bénéficient aussi de l'intervention du CTRDV. Je vous rappelle que dans ce cas-là, c'est l'intervention de transcripteurs qui vont préparer en amont les documents scolaires pour les élèves. Il y a aussi la possibilité de prêts de livres, notamment en braille ou en agrandi. Je vous invite là vraiment aussi à aller voir sur leur site la mallette ressources. Une autre possibilité, c'est l'orientation par la MDMPH euh, dans un dispositif collectif. Donc là aussi, il existe des dispositifs collectifs, donc des ULIS qui vont être spécifiquement dédiés aux troubles de la fonction visuelle. Hein. Donc les élèves sont scolarisés en milieu ordinaire et bénéficient de l'appui de ce dispositif collectif où euh, sera présent un enseignant spécialisé et un AESH collectif. Euh, nous avons aussi, et là spécifiquement dans le département du Rhône, hein, la cité scolaire René Pellet qui se trouve sur Villeurbanne et qui accueille des élèves déficients visuels. Donc Dans l'école élémentaire, c'est uniquement des élèves déficients visuels. Au niveau du collège et lycée professionnel, euh, d'autres élèves sont aussi accueillis dans cette cité scolaire. Donc là, les effectifs sont réduits pour permettre notamment en élémentaire l'apprentissage du braille ou euh, de la lecture en agrandie pour les noiristes en utilisant toutes les adaptations nécessaires à la déficience visuelle. Enfin, pour certains élèves qui... Euh, vont présenter notamment des troubles associés. Une orientation est possible dans une unité d'enseignement. Donc sur le département du Rhône, c'est l'IES, Institut d'éducation sensorielle Les Primes Verts, qui se situe à Vèze et qui accueille un certain nombre euh, de jeunes avec une déficience visuelle et parfois des troubles associés, notamment euh, des troubles du spectre de l'autisme. Voilà, donc là, vous avez... Euh, les différentes modalités de scolarisation de ces de élèves, en sachant, je le rappelle, que la modalité de scolarisation qui sera privilégiée dans un premier temps, c'est la scolarisation en milieu ordinaire. Pour conclure ce module et l'illustrer, je vous invite à regarder euh, un extrait du DVD Au-dessus des nuages. L'extrait s'intitule Tristan et il vous permet de pouvoir avoir des, des moments où on voit Tristan au sein de la classe et on voit les différentes adaptations qui sont nécessaires pour sa scolarité.